est, j'en ai un ah Ça y est Ça y est Oh, toi oh. oh. oh. Laquelle Toi Non, toi Je vais pas te manger. Si. est, ça y est te manger. vais pas gens. te manger Si Les gens Je suis là Attendez Ah Mais non, non, non, non, non, non Tu restes un golf Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non Mais ne me regarde pas comme ça J'y suis pour rien, c'est Darwin, voilà, c'est ça, c'est... C'est la sélection naturelle Et après, c'est tout. Attention, tu savoures. Ne te goiffre pas, Darwin Hein Mais il a tout gobé ah. Tu veux manger ah. Eh ben, ah. tiens, t'as qu'à bouffer ça Quoi Mais, mais... mais... Com... Com... comment t'as fait mais... Montre à papa comment t'as fait. Ouvre la petite boîte. Non, mais c'est pas possible, tu vas me l'ouvrir Oh, ils sont revenus De toute façon, tu leur plantes un iceberg devant qu'ils ne le verraient même pas. Ah merde ah tu t'en vas. Si tu crois que je te vois pas venir avec tes petits yeux sur le noir là Elle est où Oh, oh, parfait. Oh, bah, il manquait plus que ça. Hein Voilà. Un iceberg. Un seul putain d'iceberg. De la bouffe Viens par là, toi. Cette fois, je te garantis que tu vas l'ouvrir. <tousse> Oh Oh non, c'est pas possible Non, non, non, non. Non, non. dire iceberg ou iceberg toi oh. Non parce que normalement la prononciation c'est iceberg mais personne dit iceberg en fait. Il enfin, y en a qui le disent. Hein.